Pour cette première séance, dans le cadre de la semaine du numérique organisée par Pôle emploi au niveau national, et donc localement, il y a toute une série d'initiatives, dont celle du moulin digital. Et donc, on a choisi de vous proposer quatre séquences dans lesquelles on va vous présenter les métiers du numérique d'une façon générale. En fait, il n'y a, a pas du tout un seul métier dans le numérique, il y en a plein, plein, plein, vous en doutez bien. Alors déjà, un premier point, donc moi, je m'appelle Jean-Paul Blechier et je vais vous proposer, de, au fur et à mesure de vos questions, de les écrire euh, dans, euh, dans le, les, les commentaires euh, que vous avez sur Facebook Et donc, on va garder un moment de présentation de, de, de, des métiers de, de nos invités et ensuite, euh, peut-être même au fur et à mesure, on verra, euh, vous pourrez intervenir, euh, leur poser en direct des questions et je me ferai un plaisir de, de les leur transmettre. Bon voilà, donc on va commencer tout de suite euh, dans le vif du sujet. Donc je vais vous présenter Marceline et Joanne. Et donc en fait je vais les laisser se présenter. Euh, qui êtes-vous, Marceline Donc euh, bonjour Marceline, je suis la coordinatrice du Campus numérique InseeApps de Valence. Et bonjour, je suis Joanne Delebar et je suis responsable technique au sein de la société Let's Go. Voilà, ouais, donc ben c'est aussi un autre titre qu'on qu vous a invité. Mais voilà, euh, ouais, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous parliez donc des, des métiers du, du développement, du développement web et du développement informatique en général. Donc, euh, je vais quand même vous, vous demander, euh, pour commencer, euh, bah c'est quoi votre métier, c'est quoi votre, votre travail Alors, mon métier, j'ai la chance que ce soit très vaste, c'est-à-dire que moi, je fais autant d'avant-vente que de services après-vente. Et puis, toutes les phases de, de projet informatique, gestion de projet, développement, test, et surtout de la relation avec les clients, évidemment. Voilà, c'est assez étendu. Marceline, quel est votre métier Donc, le Campus numérique idéal, c'est un centre de formation qui forme des développeurs informatiques. Euh, on est à Valence, Grenoble, Annecy et Chambéry. Et moi, je m'occupe de l'antenne la, de, de Valence c'est-à-dire que je gère euh, les formateurs et tous les, tous les apprenants. D'accord, ok, donc euh, on a donc euh, un développeur qui est, qui est un professionnel, qui, ouais, qui a déjà commencé à nous dire que son métier, ce n'est pas que de, de, de taper sur un ordinateur, euh, et puis donc on a euh, une formation, mais on va y revenir bien sûr, et une formation quand même un petit peu atypique, ce n'est pas, euh, pas, euh, pas un unité, ce n'est pas une école d'ingénieurs, on, on va voir un petit peu plus loin, euh, qu'est-ce que c'est donc, euh, Joanne, c'est quoi une journée type euh, pour vous Alors, une journée type, c'est euh, eh ben, déjà de, de répondre aux mails des clients, de répondre au téléphone. Euh, moi, ce que j'aime, c'est le contact avec les clients, donc euh, les écouter sur, ce, sur, sur leurs besoins, évidemment sur ce qui marche pas, puisque c'est un peu souvent, c'est aussi une journée, c'est des problèmes, des bugs à résoudre. Euh, je dirais qu'une voilà, bonne journée, c'est quand, euh, quand un client m'appelle et qu'il qu ou elle me dit merci. C'est surtout ça le... La satisfaction de la bonne journée. D'accord. Euh, et, et donc, ok, il y a toute cette relation, mais à un moment, il y a, il y a quand même du, du développement informatique. Ça consiste en quoi, pour, pour, pour, pour nos auditeurs, euh, concrètement, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est concrètement de, de faire des programmes Alors concrètement, euh, il y a évidemment une phase de compréhension du besoin du client. Une phase en général de rédaction, ou de co-rédaction, de cahier des charges, ou en tout cas de spécifier vraiment le besoin euh, sur papier, de faire des dessins, des schémas, voilà, de vraiment être sûr qu'avec le client, on se comprend bien. Et évidemment, après le gros du travail, c'est le développement, donc de créer les codes informatiques qui permettront de, de rendre vivants euh, ces, ces applications, puisqu'on parle aujourd'hui beaucoup d'applications euh, web et mobiles. Et concrètement, quand, tu, quand vous parlez d'un du, besoin du, du client, hum. c'est quoi un besoin du client Qu'est-ce qu'il qu qu vous demande un, un client classiquement, qu'est-ce qu'il vous demande de faire Alors c'est très vaste. Hein, c'est très vaste. Ça peut être un nouveau client qui vient nous voir parce qu'il qu a découvert notre entreprise et qui souhaite développer quelque chose de nouveau. Donc euh, il va nous expliquer son besoin et nous ça va être de, de bien le comprendre. Euh, et ça peut être aussi des clients existants qui vont, euh, qui vont eh ben, me demander des nouvelles choses, euh, de, de, des nouvelles fonctionnalités. C'est un peu par exemple quoi Une application sur un smartphone euh... Alors oui, par exemple, que oui. Oui, moi mon métier c'est principalement sur le web, donc c'est des sites internet. Moi je fais des plateformes collaboratives, donc c'est donner aux personnes euh, les outils pour travailler ensemble, d'autant plus dans cette période où on a encore plus besoin de travailler ensemble, eh ben, d'avoir ces outils. Donc ça peut être des groupes de travail, ça peut être de la, de la visioconférence, ça peut être du partage de documents, de l'écriture à plusieurs, etc. Ça peut être aussi des applications mobiles, après ce n'est pas ma spécialité, mais ça, ça, peut, ça peut aussi être, être ça. Soit de porter déjà un site internet sur mobile ou inversement, tout, tout, c'est assez, assez, assez large. Ok, on va revenir un petit peu tout à l'heure. Inseline, euh, c'est quoi, quoi une journée type C'est quoi votre métier mon métier à moi ou ce qu'on apprend Votre au... métier pour commencer, parce qu'en traversant, ça, on va sans doute voir euh, ce qui se passe derrière. D'accord. Euh, bah, une journée de type, par exemple, c'est l'accueil déjà le matin euh, des apprenants. Donc, euh, faire en sorte que tous les apprenants aient tout ce qu'il faut aussi pour travailler, qu'ils soient dans des bonnes conditions. C'est euh, veiller au respect de la pédagogie euh, du campus avec les, les formateurs. Et c'est vraiment voilà, le, le bien-être euh, des gens qui viennent, qui viennent au campus. Et vous, cette école elle est à Valence, en plein centre-ville, par les grandes Rues. <rire> euh, c'est sans doute très bien pour, pour les étudiants, j'imagine. Alors maintenant, oui, effectivement, euh, qu'est-ce que c'est que cette formation Est-ce qu'il faut avoir euh, un Bac plus 5 en, en mathématiques Est-ce qu'il faut avoir des, des bah gros du diplômes tout, Non, et tous les qu gens qui viennent au campus, ce sont des personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui ont un minima un niveau Bac. Pas forcément le Bac, mais qui ont au moins un, un niveau Bac. L'âge, il y a tout âge, donc en plus on a des gens entre 19 et 50 ans. Euh, voilà, donc en général on est sur une moyenne d'âge entre 30 et, et 32 ans. Euh, sur Valence, on a un groupe d'une quinzaine euh, d'apprenants. Alors tout le monde peut devenir euh, développeur informatique Oui, tout le monde avec de la volonté. Le plus important c'est d'être super motivé. Et euh, quand on est motivé et qu'on aime ce qu'on fait, en général on y arrive. Qu'est-ce qui, qu qui fait quand même qu'à un moment... Il y a des gens qui vont aller vers un, vers un métier et qu'est-ce qui qu fait qu'à un moment, il y a des gens qui vont aller vers ce métier de développeur Est-ce qu'il y a quand même des aptitudes qui sont quand même préférables Alors nous, on les sélectionne euh, sur, euh, donc, comme je dis déjà, la motivation et ensuite aussi sur la logique, faut il faut qu'il y ait quand même une certaine logique euh, de, qui est à la programmation. Et euh, on leur demande aussi qu'ils maîtrisent un petit peu les bases de l'anglais parce que c'est un, un métier où toute la documentation technique va être en anglais. Que sur les blogs, quand on va discuter avec les gens, dans les forums, plutôt ça va être en anglais en général. D'accord. Donc, effectivement, pas de, pas de prérequis, c'est pas la peine d'avoir des aspects, des tas de programmes, juste l'envie d'aller vers, vers ces métiers. C'est ça. Ok. Euh, oui, depuis combien de temps euh, elle existe cette école euh, Elle a été créée en 2017 et à Valence, elle existe depuis euh, 2018. On en est à la quatrième promotion quatrième. Euh, à Valence qui a commencé là, il y a deux mois. D'accord. Et donc, ils arrivent, euh, ils, arrivent donc, ils font cette formation euh, pendant, pendant six mois. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors, on est sur une formation qui dure 18 mois. Donc les six premiers mois, c'est ce qu'on appelle le socle où on va leur apprendre les langages de base euh, de la programmation. Et ensuite, pendant un an, ils sont en alternance avec une entreprise du bassin euh, valentinois, euh, soit en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage, ça dépend de, de leur âge. Et on trouve facilement des entreprises on... Ça va, ça se passe bien On les trouve difficilement, mais on les trouve. <rire> c'est le plus important. D'accord. Et ensuite, euh, à l'issue de ça... Euh... Est-ce que vous avez quelques, quelques éléments de données sur, sur euh, qu'est-ce qu'ils deviennent quand, quand ils ont fini leur alternance Alors, déjà, on, ils ont un, un diplôme qui est un RNCP euh, de niveau 5, donc un, un équivalent 3. bac plus 2. Un RNCP, c'est un registre, euh, répertoire national des certifications professionnelles. Donc, c'est l'équivalent d'un bac plus 2. Et euh, en général, quand tout se passe bien, ils restent dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur alternance. Ok. Donc, euh, donc voilà, et donc pour l'instant, quel, quel est le retour de, de, des entreprises Qu'est-ce qu'elles en pensent de, de ces étudiants Globalement, elles sont plutôt satisfaites. Satisfaites comme ça, globalement Est-ce qu'ils est est est qu apportent, est qu apportent quelque chose d'un petit peu différent Je vais dire oui ah. <rire> Parce qu'en fait, c'est quand même des profils qui sont pas... C'est des gens en fait, qui ont déjà eu une histoire voilà. avant, qui ont déjà eu une expérience avant. Et en général, ils arrivent avec une double compétence dans l'entreprise. Et c'est ça qui est assez... Que qui, les entreprises recherchent et apprécient. D'accord. Donc si j'ai commencé ma carrière dans, dans un domaine, je ne sais pas, chauffeur-livreur, chauffeur et que je sens que, que j'aime ce métier, que j'aime le numérique... Euh, je, je peux prétendre, si j'ai un niveau bac, je peux me présenter à quel moment je peux me présenter pour les sélections Alors, à, à Valence, les sélections, elles débutent en général en octobre. Donc, euh, début des sélections en octobre pour une rentrée euh, début décembre. D'accord. Ok, donc là, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. C'est faudra euh, s'en occuper. D'accord, très bien. Euh, donc on a, euh, on, a des, on a des questions, enfin on a une première question déjà, c'est est-ce euh, qu'il y a des, des stages de découverte euh, qui permettent de, de, de découvrir ce que c'est que, que ce monde de, de, du, du, du numérique, de la vente Alors à Valence, au campus numérique, euh, non, parce qu'on est vraiment un centre de formation, mais on a été amené à faire plutôt des initiations euh, au codage découvrir ce qu'est ce qu l'open. D'accord. Donc il y a, y, a y a quelques événements qui ont lieu sur, euh, sur, euh, voilà, qui permettent de, de, de découvrir ces métiers. ça ouais, on, peut le, on peut le faire. Euh, je vais peut-être poser la question à, à, à Joanne. Est-ce que euh, euh, à votre avis, c'est intéressant d'aller de, de, sur les tutos, d'aller sur les open classrooms, les outils qu'on trouve sur Internet et qui permettent de de mettre un pied, de se lancer un petit peu dans le, dans le développement informatique. Est-ce que, à vos yeux, ça, ça a un intérêt Oui, bah c'est quelque chose que j'ai que déjà conseillé, d'ailleurs. Donc, euh, oui, oui, euh, moi j'ai une connaissance à qui, qui se posait la question de réorienter sa, sa carrière professionnelle, et qui se posait la question sur les, les métiers du numérique, à qui j'ai dit, bah, va voir, va faire quelques tutos, euh, essaye Open Classroom, et tu verras déjà si tu sens que l'univers le, voilà, le, du code te plaît. Et pour la, pour la belle petite histoire, c'est que cette personne a, a fait le campus numérique de Valence et cette personne, je l'ai embauchée, là, il y a trois mois dans mon entreprise. Donc, donc double réponse, ah oui. oui, les entreprises sont contentes. Et euh, oui, on peut commencer de rien et, et, et, et s'aider d'Internet. De toute façon, aujourd'hui, le, le métier de, de l'informatique, les métiers de l'informatique sont très, très liés avec la connaissance qu'on peut avoir d'Internet et de toute la connaissance qu'il y a sur Internet. Donc euh, oui, oui c'est bien d'aller voir pour commencer euh, les Open Classroom, et les développer.com, les choses comme ça. Ouais. D'accord. Il euh, Parce que ça fait déjà longtemps que, que ça embauche beaucoup dans le, dans le numérique. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que ça va continuer à être encore un peu le cas euh, Peut-être pas je vais pas vous demander la, la réponse pour dans, dans 20 ans, mais euh, là, pour les années qui viennent, euh, vous professionnels, qu'est-ce que vous en pensez eh ben, oui, oui, je, je, je pense que c'est un secteur qui recrute et qui recrutera encore, hein, puisque les besoins sont croissants des utilisateurs. Euh, c'est vrai qu'on est sorti un peu de l'utilisation de l'informatique pour l'entreprise. Là, on est vraiment sur du, sur du grand public. Et avec les smartphones et, et le, le nombre d'écrans qu'on peut avoir aujourd'hui dans un foyer, oui, c'est sûr que c'est encore un métier où il y a beaucoup d'avenir. D'accord. Et donc, euh, bon, voilà, je, je, je, je, je m'initie, je me lance euh, j'ai la chance d'être euh, sélectionné au, au campus numérique In je fais la formation, je rentre dans une entreprise. Je commence bien sûr par, par le, la base, je commence par, par développer des programmes. Et est-ce qu'il y a euh, un parcours Est-ce qu'il y a des possibilités ensuite d'évolution euh, dans, dans une entreprise Qu'est-ce qu'on qu qu devient après C'est une question vaste parce qu'il n'y a, a pas qu'un métier dans l'informatique, il y, y en a des centaines, des milliers. Il y a des métiers très très orientés relations clients, gestion de projet. Il y a des métiers très orientés sur les tests, sur la mise en production, sur la maintenance des machines et des logiciels. Donc c'est vrai que le, le, le, le parcours, il n'y a pas un parcours qui se ressemble. Euh, je dirais que l'entrée par le développement, c'est euh, une, une vraie bonne porte d'entrée pour aller après partout ailleurs. Euh, la voie royale, entre guillemets, bah, c'est de, de, euh, de, enfin de, de prendre de la, plus de responsabilités sur les projets, soit techniquement, soit humainement, et donc de partir sur de l'architecture logicielle ou de la gestion de projet. Et après, ça dépend évidemment de la taille des entreprises, mais sur des grosses et très grosses entreprises, on a vraiment un parcours euh, à gravir, vraiment pour prendre de la responsabilité de la hauteur. On peut aussi euh, imaginer des fonctions euh, transverses, euh, technico-commerciales et aller plutôt sur de la vente, c'est vrai que moi, sur une toute petite structure, j'ai toutes ces casquettes de, de, du commercial au, au recetteur, au, au chef de projet. Donc voilà, ça dépend vraiment aussi de la taille de l'entreprise que, que les personnes cibleront. D'accord. Parce qu'en fait, dans une, dans une plus grande entreprise, j'imagine que les choses sont un petit peu plus segmentées, un peu plus cloisonnées. Oui, oui, tout à fait. Ouais. C'est segmenté, mais euh, balisé. C'est vrai que moi, j'ai travaillé dans des très, très grosses structures en envergure internationale, quand on rentre dans l'entreprise, on a presque un plan de carrière à 5 ans, 8 ans, 10 ans où les ressources humaines nous proposent déjà de se spécialiser d'un côté ou de l'autre et de monter et de viser un autre métier, gestion de projet, architecture et plein d'autres qui n'existent pas encore et qui seront là demain. D'accord. Est-ce qu'il y, est qu y a des, des, des, des évolutions Parce qu'on entend parler de langage informatique. Est-ce que, est que ça bouge tant que ça Est-ce que, est que ça oblige à, à réapprendre des choses tout le temps Ou bien est-ce qu'on peut un peu se reposer un peu sur ses lauriers quand on a, quand on a appris un langage de programmation alors oui, non, on, on, on peut se reposer sur ses lauriers. Euh, je dirais que quand on a la base d'un langage informatique, il est très facile de changer de langage puisque on est quand même dans des domaines enfin, très très similaires. Euh, on peut aussi être asbin. C'est clair que les technologies évoluent à une vitesse vraiment exponentielle et, et c'est une complication, c'est une complexité à, à prendre en compte. Donc euh, c'est bien de rester à la page. Après, il faut aussi suivre les tendances. Hein il euh, y, y a des vieux développeurs entre guillemets et qui ont toujours du travail, il y a des jeunes développeurs aussi, donc je dirais vraiment il y a de la place pour tout le monde. Euh, et euh, d'anciennes des, des des, des, structures aussi, bon, travaillent encore sur d'anciennes technologies, donc il n'y a, a pas de technologie mourante, euh, mais effectivement il faut, il faut s'imaginer quand même de temps en temps rester, rester à la page. Ouais. D'accord. Il y a Marie qui nous pose une question euh, qui demande, là, je pense à toi pour Marceline par exemple, qui nous pose la question de savoir s'il si, euh, faut des, des bases solides en, en mathématiques, euh, notamment euh, l'algorithmique, est-ce que c'est important Non, pas du tout, après c'est juste l'algorithmique, c'est vraiment une logique euh, à avoir, mais qui est dissociée vraiment des bases mathématiques qu'on peut apprendre euh, au lycée ou après en études euh, secondaires. Ok, donc euh, les mathématiques pas indispensables, par contre cette logique qu'il y a dans ce qu'on appelle l'algorithmique, c'est donc la, la, la manière de traduire euh, un problème, voilà, comme, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, traduire un problème en quelque chose qui va pouvoir être, être programmable, c'est quelque chose qui, qui effectivement est indispensable. D'accord Ok. Euh, dis, euh, euh, Joanne, les, les, votre, votre parcours à vous, euh, c'est quoi au départ Quelles, quelles études C'était quoi C'était l'école d'ingénieur Non, moi j'ai fait euh, l'université, donc j'ai fait un DUT, puis une licence et enfin un master. Et donc j'ai un parcours plutôt classique euh, dans l'informatique. Rien de particulier sur, le, sur mon parcours. <rire> Euh, on va revenir quand même sur cette formation, puisque, euh, Joanne, donc, euh, vous, êtes aussi, euh, vous êtes aussi formateur, mais euh, est-ce que cette formation, donc c'est une formation, on a, on a une question sur le sujet, est-ce que euh, cette formation, c'est une formation qui est à temps plein euh, Comment ça se passe, une, une journée type, euh, Marceline, peut-être pour commencer, puis après on verra Joanne sur, le, oui. sur la pédagogie euh, réellement euh, Au campus, une journée type, euh, c'est... En fait, on est sur une pédagogie où on leur apprend à apprendre. On est sur une méthode expérientielle. En fait, on apprend en faisant et c'est en se trompant euh, qu'on avance. Il euh, n'y a pas de cours euh, magistraux. Donc, en fait, pour <coughs> chaque module, les apprenants, ils ont ce qu'on appelle un kit élève où ils sont un peu en autonomie avec ce kit. On leur euh, donne les grandes lignes, les attentes, les compétences qu'ils vont acquérir, des liens vers des tutos éventuellement. Et, euh, et le formateur, il est, il est plus là en, en tant que facilitateur. On a des formateurs, ce sont tous des professionnels en activité, et ce n'est pas des gens qui sont euh, du monde de la formation, et ils sont là pour expliquer voilà, comment eux, ils font, et ils guident euh, les apprenants dans, la, dans leur apprentissage. Donc, il n'y a pas vraiment de, de cours au tableau euh Non, on fait des petits points de temps en temps qu'on appelle des remédiations pour 5-6 personnes. pour pas que le formateur ait à répéter quand même 10 fois euh, la même chose. Et souvent, c'est bien de se poser aussi sur un tableau, mais il n'y a pas de cours qui sont projetés. Il n'y a pas, voilà, y a pas un, un formateur qui parle pendant une heure euh, à tout le monde. C'est vraiment... Euh, ils, ils font dès le premier jour de la formation, euh, ils sont dans l'action et c'est eux qui, qui codent et qui font. D'accord. donc... Euh on complètement, c'est facile d'être prof comme ça sans, sans avoir euh, des, des powerpoints, des, un tableau blanc et, et on raconte euh, tout son savoir à des élèves, comment, comment ça marche Eh ben, euh, bon, moi j'ai eu la chance d'intervenir sur le campus, effectivement, en tant que formateur et, et, et c'est important parce que je ne suis pas prof, je ne suis pas enseignant du tout. Euh, et c'est ce, ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu beaucoup au campus, c'est ce, cette demande d'apprendre de, à apprendre. C'est vrai que... Euh, moi, en tant que formateur, je mets les apprenants dans un contexte où ils ont les ressources pour apprendre par eux-mêmes. Et moi, je me positionne vraiment en, en accompagnateur. Et euh, souvent, les, les apprenants viennent vers, euh, viennent vers moi en me posant des questions, en me disant bah, « Tiens, toi, tu ferais comment dans ce cas-là Je ne sais pas, je suis coincé. Euh, » Est-ce que tu peux m'aiguiller Ou alors, euh, c'est plutôt moi qui vais les titiller en disant bah, « Tiens, je vois que tu fais comme ci, est-ce que tu tenterais plutôt comme ça ?» Ou bah, « Tiens, je vois que tu vas vite, peut-être tu pourras essayer d'ajouter de, de, une nouvelle fonctionnalité. » C'est euh, vraiment ce, ce, ce rôle de facilitateur, je pense, qui est vraiment, euh, qui est vraiment important, euh, de, de, de mettre vraiment les gens dans une ambiance de travail dans, dans laquelle ils vont être capables d'apprendre par eux-mêmes. Et c'est vrai que pour ça, Internet est une mine d'or en termes de tutoriel et de, de capacité d'auto-apprentissage et avec le recul du professionnel, pour aussi remettre les choses dans un contexte de la réalité, en disant « bah non, ça, dans la réalité, on ne le ferait pas, et ça, dans la réalité, on le ferait », pour aussi euh, bah, garder toujours la, la vision d'aller en entreprise, puisque c'est ça la finalité, hein, d'aller rejoindre une entreprise. D'accord, Donc c'est vraiment très, très orienté euh, professionnel. donc. Euh... On a une, une question de, de l'équipe MPSK euh, qui nous demande quelles sont les entreprises qui recrutent euh, ce type d'étudiants de, de, euh, sur Dromardèche. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'on peut typer, est-ce qu'on peut dire c'est telle catégorie d'entreprise C'est compliqué parce qu'aujourd'hui du numérique, il y en a dans partout. En fait, toutes les entreprises font soit des sites Internet, soit ont des logiciels de gestion. Donc, en tous les cas, pour moi, c'est compliqué de répondre à cette question. Je pense que toute entreprise est à même de, de recruter un technicien développeur, soit elle l'a en interne, soit elle fait appel à une entreprise extérieure. Euh... Voilà. Donc on a aussi bien, je crois, je crois avoir lu qu'il y a aussi bien des grandes entreprises, des, des, des, des grosses boîtes comme, ah. comme conduantes. Euh, en Ardèche, il euh, y a du Cruzet, il y a assez ah, pro, euh, on a des très il y a très gros. Des petites entreprises par exemple euh, qui vendent du, des matériaux euh, naturels, euh, voilà, qui ont un site de vente en ligne, qui ont besoin d'avoir des équipes avec, euh, mmh. pas beaucoup, mais quelques devs. C'est ça. Même des euh, gens qui vendent des jeans par exemple, euh, du côté de Romand. <rire> hein. Il me semble que, <rire> que j'ai entendu parler de ça aussi. Euh, ok. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme, comme question euh, donc oui, est-ce qu'il est, qu est possible de, de, de, de, de tester un moment euh, euh, cette, cette, ce, voilà, ce, ce, ce métier du numérique euh, Est-ce qu'il y a des moyens, euh, Johan, pour, pour voir un peu si, si, euh, si c'est vraiment ça qu'on qu qu veut faire, qu'on peut faire Est-ce qu'on en a les capacités Ou est-ce que simplement déjà avec euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur Internet, on peut déjà se faire un peu une idée de... Si on aime ça, si on, si on aime découvrir, on aime buter sur un problème, chercher, trouver une solution Alors oui, euh, je, enfin, je pense qu'Internet est quand même une bonne ressource pour euh, se tester, pour savoir si on a envie de se lancer dans une formation euh, plus, plutôt longue comme celle du campus numérique, où, on demande de, enfin, où ça demande de l'engagement, de l'investissement. Euh, effectivement, ça ne se fait pas tout seul. Euh, Évidemment, il faut se sentir de travailler, euh, bon, grosso modo, 8 heures par jour devant un écran, puisque c'est quand même l'outil de, de l'informatique. Euh, maintenant, euh, résoudre des problèmes, c'est une chose, mais on peut aussi vouloir euh, aimer la relation client, donc aimer aussi écouter les gens, raconter leurs histoires, leurs besoins, leurs problèmes, et, et reformuler en, en langue informatique. Donc il n'y a, a pas non plus que le code, même si euh, au campus, c'est très axé code. Donc euh, voilà, la réponse n'est pas, est pas évidente. Euh, tout à l'heure, on parlait d'algorithmique et de mathématiques. Moi, je dirais qu'il faut, il faut aussi aimer le genre de jeu, un peu comme des labyrinthes à résoudre, à emmener un petit personnage d'un côté à un autre, en passant par certains, certaines voies. Euh, il faut se sentir euh, d'aimer résoudre ce genre de, de, de problématiques, de labyrinthes, voilà, qui sont vraiment le, le, le genre de choses qu'on qu qu manipule beaucoup dans l'algorithmique. Okay, je ne sais pas okay. si j'ai vraiment bien répondu non, à la Non, question, non, non, mais... c'est parfait, c'est tout à fait parfait. De euh, toute façon, voilà, après, il y a des moyens de découvrir, je crois que pour l'emploi, euh, met en place euh, un dispositif d'immersion, par exemple, en entreprise mmh. pour les demandeurs d'emploi, ce qui permet aussi euh, d'aller faire euh, une semaine, deux semaines, trois semaines en, en entreprise. Et je pense qu'il n'y a vraiment rien de tel oui, oui, euh, que, que d'aller directement au milieu euh, des développeurs et, et voir, si, voir si on s'y plaît, si, ça, voilà, si on a du plaisir à, à, à rentrer dans, dans, dans ce monde-là. Ouais, ouais, ouais. On mange, je, je crois savoir, hein, que des pizzas, on boit de la bière, c'est ça. Et puis on dort quasiment <rire> pas, je crois. Hein, C'était bah, hein. bah un peu ce que je voulais transmettre aujourd'hui. C'est que euh, moi, je me suis toujours battu contre cette image du geek, euh, la personne qui est dans sa cave enfermée, euh, qui, est, qui, est, qui est horriblement physique, enfin c'est vraiment pas ça. Le, les métiers du numérique c'est vraiment des métiers euh, où, où on a un contact humain permanent, soit avec son équipe évidemment, mais surtout avec des gens qui vont, qui vont avoir un besoin ou un problème. Donc il faut avant tout, je pense, aimer le, le sens du contact humain pour pouvoir euh, avoir un contact machine euh, optimal. Voilà. Après, encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Donc quelqu'un qui veut bosser dans sa cave ou dans son garage, il n'y a aucun souci, il trouvera toujours de quoi faire puisque forcément quelqu'un de talentueux arrivera à, à vendre ses services. Mais euh, voilà, je, je pense qu'il y a aussi une notion de, de, de plaisir, d'aimer de, de, de, son métier, d'aimer… Euh, moi j'aime beaucoup le contact avec les clients, donc c'est vrai que quand, on, quand je racontais ma journée un peu type, ma bonne journée, quand un client m'appelle et il me dit merci, ou quand, un, ou, ou, ou quand je sais que j'ai satisfait un client, eh ben, voilà, je, je me sens avoir passé une bonne journée, je me, je me sens utile finalement, c'est un métier où… On, où on se sent très très utile puisqu'on est au cœur d'un de, de, tumulte permanent d'être présent, soit sur Internet, soit de, de faire des choses. Et on sait que ce sont des choses qui vont être utilisées. Donc effectivement, cette notion de satisfaction personnelle et de plaisir qu'on peut donner à, à quelqu'un sont, sont des moteurs évidents. Ouais. Et... Quand on a fait plaisir à un client, il y a aussi une autre bonne nouvelle, c'est que généralement on peut lui facturer quelque chose, une prestation, j'imagine. Et, et euh, donc euh, on gagne à peu près euh, on gagne à peu près combien quand on quand on fait du dev, euh, comme ça, quand on, je combien, la, redou la redoutais, cette question. Euh, des, des, des est-ce qu'on est au SMIC pendant, pendant 15 ans ou est-ce que c'est un peu mieux que ça? Alors c'est très variable. C'est très variable. Comme le disait Marceline tout à l'heure, il, il y a des associations qui recrutent beaucoup dans l'informatique, il y a des très grosses entreprises, il y a des parcours typés. Aujourd'hui, euh, je dirais l'entrée de gamme entre guillemets, ça va être dans les 1600 euros nets pour, un, pour, un, pour un, bon, un, un bon candidat. Et après, ça va gravir tout le long. Alors, on, on rêverait tous, hein, mais je dirais qu'en milieu de carrière, si on atteint 2000 euros nets, on, on est satisfait de soi et on, voilà, moi, je pense qu'on qu peut bien vivre comme ça. Et encore une fois, tout est, tout est possible en fait. Hein. C'est un métier, en tout cas, dans lequel la, le, la, la valeur travail est récompensée soit par la compétence, euh, le, la satisfaction du client, soit par euh, euh, bah, l'entreprise qui va briller, donc qui va forcément générer plus, plus de choses. Entre, entre l'indépendant seul et la grosse entreprise, il y a forcément des, des fourchettes. Mais voilà, donc on, on peut, en tout cas, on, je, je pense vraiment qu'on peut, euh, peut vivre correctement avec un salaire dans l'informatique euh, aujourd'hui. Très bien. Donc, un, il y, y a du boulot. Deux, c'est quand même pas si mal payé que ça, euh, Voilà. Et en plus, il y, a, euh, il y a des parcours possibles. On a laissé, euh, on a laissé une question de côté euh, de, de, de Méli Mello euh, qui demandait, mais je crois que vous avez un petit peu répondu tout à l'heure, Marceline, euh, ce qu'il y a des, des portes d'entrée euh, avant le niveau BAC. Euh, pour ouais, parce pour moi, prends. il y en a. Après, c'est vrai que nous, avec le campus numérique, voilà, c'est une formation qui est financée en fait, par Pôle bon emploi et la région et les conditions d'entrée, c'est d'avoir un niveau BAC. Mais c'est tout à fait possible, euh, avec d'autres cursus, euh, mmh. en de, de ouais, ouais. rentrer dans ce monde-là. Euh. Ah je, bon. ouais, je sais que sur les, forma sur les formations euh, au lycée, il y a des stages de découverte. Je sais que moi, j'ai accueilli des collégiens et des lycéens une semaine en découverte. Il y a aussi des classes, euh, alors je ne connais plus les acronymes, mais euh, de, de, des classes techniques euh, en lycée professionnel qui forment au métier du numérique, à un hein, niveau avant, avant bac. Et euh, je dirais qu'il ne faut pas hésiter aussi à se rapprocher des associations, euh, Framasoft, euh, pour, la, pour les plus grosses, mais aussi des petites associations locales, les Fab Labs, aussi dans lesquelles on peut pratiquer du numérique, euh, mécanique euh, et euh, codage. Donc il y, y a pas mal de ressources, euh, en tout cas dans, dans la vallée euh, ici de Romardèche, il y, y a pas mal de ressources pour ça. Très bien, mais écoutez, euh, je crois qu'on arrive, euh, arrive au terme de, de la discussion. Euh, merci beaucoup à Joanne et à Marceline merci. je pense merci. que c'était très clair euh, voilà donc on a vu on a vu des métiers, euh, bravo euh, c'était très très bien euh, donc on, on va continuer par d'autres séquences un petit peu de ce format avec d'autres invités sur d'autres domaines Voilà comme disait Joanne tout à l'heure, le métier numérique c'est très très vaste, on va, on va poursuivre après, euh, voilà n'hésitez pas donc à à, à utiliser euh, et à publier donc, euh, cette information. Ce, ce, ce Facebook Live euh, est euh, revisionnable euh, et vous pouvez le, le partager autant que de besoin. Merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui ont bien voulu nous poser des questions. À 15h30, une séquence sur un autre volet euh, du numérique, euh, le, le support informatique, la maintenance informatique, c'est un autre type de, de, de, de métier euh, du, du numérique également, très important. Sinon, on ne pourrait pas faire de, de développement informatique. Donc euh, voilà, encore une fois, merci à tous et à très bientôt.